Comment ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs alors qu'on est dans un pays, la France, un très très beau pays où on sait que malheureusement la fiscalité est très lourde. C'est la fiscalité la plus lourde, une des plus lourdes en tout cas parmi les pays de l'Union Européenne et une des plus lourdes parmi les pays au monde. LMNP réel ou SCILIS, quel est le régime fiscal le plus intéressant quand on veut investir dans l'immobilier et créer des revenus passifs grâce à ce formidable outil qu'est l'investissement immobilier quel est le régime qui est le plus adapté à ta situation personnelle C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, très cher entrepreneur de l'immobilier. Je m'appelle Manuel Ravier. Je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus. D'ailleurs, j'ai des lots que je détiens à travers le régime du LMNP réel et d'autres lots que j'ai au sein de sociétés, donc des sociétés civiles immobilières à l'IS j'ai des montages assez complexes puisque eh bien j'investis depuis maintenant 5 ans que j'ai investi massivement et dans cette vidéo je vais te parler des avantages et des inconvénients de ces deux régimes de détention et ces deux régimes fiscaux. Je suis également cofondateur de la société investissement locatif, une société que j'ai fondée en 2012 avec Michael Zonta mon associé. Concrètement c'est une société de 100 collaborateurs environ qui accompagne des particuliers dans des investissements locatifs dans une quinzaine de zones géographiques en France. On s'occupe de tout, tu viens nous voir avec un budget, un projet et à partir de là on va te dire ce qu'on est capable de faire dans la zone que tu as choisie en fonction de tes objectifs. On va s'occuper de saisir les meilleures affaires du marché pour ton compte grâce à nos chasseurs immobiliers professionnels qui sont toute la journée sur le terrain pour le compte de nos clients. Ensuite on va optimiser au maximum le plan, on va faire un cahier des charges travaux qui est en fonction de nos standards très qualitatifs chez Investissement Locatif. Je t'invite à jeter un coup d'œil sur nos réalisations directement sur notre site www.investissement-locatif.com Ensuite, on va faire des rapports de chantier pour que tu puisses déléguer le suivi de ton chantier et son avancement. On va meubler, décorer le bien, le louer et le gérer si c'est ton souhait. Donc on s'occupe de tout, absolument tout, en fonction encore une fois de tes objectifs d'investissement et bien sûr, sous ton contrôle, puisqu'à chacune des étapes du projet, c'est bien toi qui es le donneur d'ordre qui peut prendre des décisions et influencer notre équipe en fonction de tes souhaits. Si tu souhaites en savoir plus et prendre un rendez-vous pour échanger avec un de nos conseillers, c'est absolument gratuit et tu trouveras le lien directement dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas, le rendez-vous dure une trentaine de minutes seulement et on verra ensemble si on est en mesure de travailler pour ton compte et si tu souhaites eh bien, déléguer euh, tout ce service-là à notre société. Dans la vidéo du jour, je voulais revenir sur les deux régimes, euh, les deux dispositifs que je juge moi le plus intéressant quand on investit dans l'immobilier et qui sont d'une part le LMNP réel ou même le LMP et d'autre part la SCI à l'option de l'impôt sur les sociétés. On va voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux régimes et tu vas le voir d'ailleurs puisque dans l'un et dans l'autre on a à la fois des avantages et des inconvénients donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a un régime magique il s'agit surtout de choisir quelque chose et un dispositif qui est adapté à tes objectifs et à ta situation personnelle donc on va voir ensemble et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin eh bien, je vais mettre en place un tableau comparatif et tu pourras eh bien regarder ce tableau et voir en un coup d'œil lequel de ces dispositifs est le plus adapté à ta situation. Alors, je vais commencer par la SCI à l'IS. Donc, la SCI, c'est une société civile immobilière. Concrètement, c'est une société qui est créée pour détenir, gérer, vendre des biens immobiliers. Donc, c'est une société qui a un objectif immobilier avant tout. Il est à noter qu'on peut également détenir à travers des SARL, des SAS du patrimoine immobilier. On ne va pas l'aborder ici, mais pour plein de raisons, le plus souvent dans la grande majorité des cas, eh bien la SCILIS est plus adaptée à la détention de biens immobiliers que ne peut l'être une ESS ou une ESRL. Alors, le gros avantage de la SCILIS, c'est déjà que c'est un patrimoine distinct de ton patrimoine personnel. Tu le sais, en France, c'est un pays qui est magnifique, mais la pression fiscale est assez élevée. Et notamment sur les revenus locatifs, tu as une pression fiscale qui correspond à ton taux marginal d'imposition, donc concrètement la tranche d'impôt la plus haute sur ta feuille d'impôt. Je t'invite à jeter un petit coup d'œil, ça peut être 14%, 30%, 41% ou 45% pour les tranches les plus hautes. Et à ça, eh bien, on ajoute la CSG CRDS qui s'élève elle-même à 17,2%. Donc si je récapitule, si tu as un taux à 30% par exemple, tu vas payer euh, d'impôts pour tes revenus locatifs 30% plus 17,2%, donc 47,2% d'impôts. Alors je sais pas toi, moi j'adore contribuer, j'adore être généreux avec les autres, j'adore aider mon prochain mais euh, qu'on me prenne plus de 50%, parfois 60% de mon revenu locatif généré en impôts, eh bien je ne trouve pas ça forcément juste. Et j'ai un sentiment quand je vois eh bien, ces pressions fiscales-là d'un impôt confiscatoire. J'ai l'impression en fait qu'on veut m'empêcher de devenir riche, qu'on veut m'empêcher de développer mon patrimoine, m'empêcher de prendre soin de ma famille. Et donc c'est une grande frustration. Heureusement, il y a ces deux dispositifs-là qui te permettent de ne pas payer d'impôt pendant X années sur tes revenus locatifs. Alors je te rassure, hein, l'État ne t'a pas oublié, il ne fait pas de cadeau, et il y a bien un moment où il va se rattraper. Soit le jour où tu revends avec plus-value, soit lors des droits de mutation, donc ce qu'on appelle communément les frais de notaire pour le futur acquéreur. Donc en fait, tu vas toujours payer des impôts sur ton immobilier et d'ailleurs, eh bien, c'est bien normal. Mais tu n'as pas envie de tout donner et de tout laisser, de te faire saigner par les impôts et donc ces dispositifs-là te permettent, par exemple pour MNPRL, donc de ne pas en payer pendant X années, on va en parler juste après. Mais la SCI-LIS, c'est encore autre chose. Non seulement tu ne vas pas en payer au début, mais tu peux aussi ne pas en payer à titre personnel pendant très longtemps jusqu'à ce, ce que finalement tu décides de te verser un bénéfice. Je m'explique. Cette fameuse SCI-LIS, en fait, elle a une personnalité morale. Donc, c'est son patrimoine, c'est son bénéfice. Donc, la société va payer l'impôt sur les sociétés. Je rappelle l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, le, euh, le taux initial est de 15 jusqu'à 38 000 euros de bénéfices donc de bénéfices hein, pas de chiffre d'affaires et donc ça veut dire que euh, concrètement tu vas payer ces 15 d'IS donc tu as 10 000 euros de bénéfices tu vas payer 1500 euros il va te rester 8500 euros dans la poche donc dans le patrimoine de ta société et si tu décides de ne pas les distribuer aux associés donc à toi par exemple et euh, par exemple si c'est une société familiale à toi et à ta compagne tant que vous ne vous distribuez pas ce bénéfice et eh bien vous ne payez pas d'impôt à titre personnel. Donc le gros avantage c'est que tu te retrouves avec une caisse au sein donc de ta SCI, une caisse c'est virtuel hein, mais avec de l'argent dedans que tu vas pouvoir réexploiter pour acheter de nouveaux biens immobiliers et donc te faire un petit trésor de guerre pour décider de te le verser le jour où tu en as besoin. Par exemple aujourd'hui tu es actif, tu gagnes bien ta vie avec ton travail donc tu vas développer ton patrimoine, acheter plusieurs biens immobiliers au sein de ta SCI et le jour où tes revenus baissent parce que par exemple tu es à la retraite ou tu perds ton travail, tu peux décider à ce moment là et eh bien de verser les bénéfices avoir voir comment ou de prendre une rémunération sur cette SCI à IS. Cette SCI à c'est donc à la fois ton coffre-fort personnel, mais également ton assurance vie. Enfin, ce n'est pas une assurance vie en soi, mais c'est ton assurance de dire si j'ai un pépin, et eh bien, je sais que cette société-là, j'ai de l'argent dedans, je peux récupérer de la rémunération. Bien sûr, à ce moment-là, le jour où tu te verseras de la rémunération dessus, eh bien, tu payeras de l'impôt. Donc le premier avantage de cette ESCLIS, c'est que tu peux décider de quand est-ce que tu vas payer de l'impôt à titre personnel parce que tu vas décider de quand est-ce que tu vas eh bien, verser des dividendes ou verser une rémunération aux différents associés. Le second avantage, c'est également que tu vas bénéficier d'une certaine stabilité fiscale puisque c'est une société à l'impôt sur les sociétés. On le sait, l'impôt sur les sociétés a plutôt tendance à baisser quand l'impôt sur les particuliers a tendance à augmenter. Ce qui veut dire concrètement quoi Ça veut dire que eh bien, tu vas bénéficier d'un taux très faible de 15% d'impôt sur les sociétés sur justement les bénéfices de cette SI alias tout en sachant que le calcul des bénéfices comme dans la logique du LMNP au réel qu'on va voir juste après s'applique toujours après amortissement et passage en charge de toutes les dépenses ce qui fait qu'au début tu ne vas même pas avoir de bénéfices et au tout début tu payeras 0 euros d'impôt au sein de ta société civile immobilière. Alors maintenant, tu t'en doutes, il n'y a pas que des avantages. Il y a deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, il est fiscal. Euh, la fiscalité de la revente. Lorsque tu vas revendre un bien en SCI SCILIS, et c'est le gros point noir pour les investisseurs, euh, ce bien là, tu l'as amorti. Donc, on va faire un exemple. Donc par exemple, tu achètes ton bien 250 000 euros pour faire un chiffre rond. Ce bien, on va dire que tu l'amortis sur 25 ans. Alors attention, c'est vraiment pour que tu comprennes la logique, parce que normalement, tu as un abattement sur la valeur du bien qui est liée au terrain, qui peut être de 15% ou plus selon la zone géographique. Mettons qu'il n'y ait pas d'abattement, juste pour le calcul et pour simplifier les choses. Donc tu vas amortir 250 000 euros sur 25 ans, c'est-à-dire 10 000 euros par an. C'est-à-dire concrètement que sur les 25 prochaines années, tu vas déduire de ton bénéfice. Ce qui veut donc dire que chaque année, tu vas passer en amortissement 10 000 euros par an qui vont venir se déduire de ton bénéfice imposable. Ce qui veut dire donc que bah, tu en profites pendant toutes ces années-là. Le gros problème sur la SILIS lors de la revente, c'est que la valeur qui est prise en compte pour le calcul de la plus-value, c'est la valeur nette comptable. Ce qui veut dire c'est le prix d'achat diminué des amortissements. Ce qui veut dire concrètement qu'au bout de 25 ans, si tu gardes ton bien 25 ans, eh bien, tu vas avoir une valeur nette comptable de 0 €. Je te rappelle que tu as amorti 10 000 € chaque année. Ce qui veut dire que concrètement, tu vas te retrouver avec un bien de 0 € d'achat. C'est la valeur nette comptable, hein, c'est un, un terme comptable. Et tu vas te retrouver avec un prix de revente. Par exemple, si tu revends au même prix à 250 000 euros, donc avec une plus-value, de 250 000 euros et donc tu vas payer ton impôt sur les sociétés sur cette plus value qui va être très élevée. D'autres solutions peuvent exister notamment la transmission de parts donc ça je t'invite à voir avec ton notaire ce qui est faisable et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs vont essayer de transférer la propriété des parts de la SCI en bénéficiant d'abattement pour ne pas avoir à supporter cette plus value. Mais clairement la revente dans une SCI LIS c'est euh, très dommageable pour l'investisseur, ça coûte très cher. Une autre option qui est hyper intéressante c'est l'option que moi-même j'utilise sur le montage pour l'achat de mon loft que j'ai acheté à travers une SCI à J'en parle dans d'autres vidéos et je te fais tout le montage dans des vidéos. Donc, tu trouveras ça sur la chaîne. Je t'invite à regarder. Donc, pour revenir à cette SCI à l'IS, on a compris que c'était un patrimoine séparé du tien. Donc, ça, c'est très bien parce que ça te permet de décider quand tu vas payer de l'impôt à titre personnel et donc quand tu vas bénéficier à titre personnel de ses fruits. Mais le gros problème, c'est la revente. Le deuxième des avantages c'est la gestion qui peut être plus lourde. Tu dois faire chaque année des assemblées générales, tu dois rédiger des statuts et tu as des coûts qui sont peut-être plus importants liés notamment eh bien, au bilan comptable annuel. Mais globalement ça reste un super outil pour les investisseurs et il y a énormément de possibilités quand on veut faire des choses pour la transmission mais également quand on est chef d'entreprise par exemple et qu'on veut utiliser des systèmes encore plus complexes avec des SCI et au dessus une holding. Donc ça te permet de faire circuler l'argent et notamment de potentiellement mobiliser l'argent de tes entreprises productives. Si par exemple tu as une société de boucherie et eh bien ta société de boucherie fait du bénéfice elle ne le distribue pas et tu vas utiliser parce que la société de boucherie fait remonter le bénéfice à la holding avec le régime Murphy et la holding va utiliser en apport en compte courant d'associés pour prêter l'apport ce qui fait que tu n'as pas à sortir l'apport de ta poche et ce qui va te permettre eh d'accélérer encore plus les investissements immobiliers. Maintenant on va passer au régime LNNP réel qui est le deuxième régime dont je voulais te parler qui est un régime qui a énormément d'avantages mais aussi des inconvénients. Alors le premier avantage, c'est que moi je le conseille vraiment aux débutants, c'est que c'est le régime le plus simple. Concrètement, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à faire des statuts, tu n'as pas à immatriculer une société, tu as juste à acheter et donc à louer en location meublée. Alors ce régime là, j'en parle énormément dans d'autres vidéos parce que c'est un régime qui intéresse beaucoup de monde. Donc je t'invite à aller regarder, je ne vais pas euh, te reprendre tout le contenu ici. Mais garde juste en tête que tu ne vas pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs pendant un certain nombre d'années, de 5 à 12 ans, selon le rendement locatif du bien, selon les frais que tu as dessus. Pourquoi Tout simplement parce que tu vas amortir les travaux, amortir le bien, amortir les meubles et que tu vas passer en déficit les frais de notaire et les frais par exemple, investissement locatif ou les frais d'agence. Le euh, principal inconvénient de ce régime, c'est euh, qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu vas commencer à payer d'impôts. Et là, tu es en direct fiscalement. Donc là, tu ne peux pas dire hop, je ne me verse pas le, le bénéfice comme en SCLIS, et donc je ne paye pas d'impôt. Non, quand tu as fini d'amortir certaines choses, et eh bien à partir de ce moment-là, tu n'as pas le choix. Ça remonte sur tes revenus donc sur, sur ton impôt sur le revenu dans la catégorie BIC. Et à partir de ce moment-là, eh tu as un bénéfice BIC et donc tu vas supporter un impôt dessus. Et je le rappelle, l'impôt que tu supportes, c'est ton taux marginal d'imposition, par exemple 30%, sur lequel tu vas ajouter la CSG CRDS. Donc tu vas participer à l'effort collectif à hauteur de 17%. Et donc tu vas supporter un impôt sur ce bénéfice de 47,2% si tu es à 30%, etc., etc. Et ça peut monter beaucoup plus, ça peut monter à 62%. Donc voilà, c'est considérable cet impôt sur le bénéfice et quand tu auras quasiment tout amorti, là tu peux te retrouver dans une situation où tu vas supporter un impôt très élevé et pas forcément acceptable pour toi investisseur avisé. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas pouvoir à ce moment-là revendre ton bien. Et quand tu revends le bien en LMNP réel, c'est le principal avantage de ce régime. Peut-être que c'est amené à changer. On a parlé de CAP 2022, donc il y a plein de suppositions qui sont faites. Et euh, éventuellement cela pourrait changer donc on reste prudent mais en tout cas aujourd'hui quand je fais la vidéo c'est le cas et c'est le cas depuis de nombreuses années et beaucoup d'investisseurs en bénéficient donc profites-en pendant que c'est en place. Donc euh, ce que je voulais te dire c'est que le jour où tu commences à supporter trop d'impôts au LMNP réel et eh bien tu vas revendre ton bien pour faire une nouvelle opération et alors là c'est très intéressant contrairement à la SCI à l'IS quand tu revends ton bien tu es assujetti au plus-value des particuliers ça veut dire que concrètement tu vas revendre ton bien donc la plus-value va être calculée sur le prix d'achat plus tous les frais, frais de notaire, frais d'acquisition. Si tu détiens le bien depuis plus de 5 ans, tu pourras même rajouter les travaux en fonction du coût réel de tes travaux injectés ou alors avec un forfait de 15% qui correspondrait à des travaux sans avoir euh, bien sûr dans ce cas là à les justifier. Et donc ton intérêt à toi en tant qu'investisseur, c'est que tu l'as compris, tu vas partir du prix d'achat donc réel, majoré euh, des frais, éventuellement des travaux majorer des frais de notaire, majorer des, du coup des diagnostics notamment sur la vente et tu ne vas pas les diminuer justement des amortissements pratiqués parce que la logique comptable c'est que quand tu as même une machine outil par exemple dans une entreprise industrielle que tu amortis et eh bien quand tu la revends tu dois normalement partir de la valeur nette comptable. Ici c'est un petit peu une anomalie fiscale dont les loueurs meublés non professionnels profitent depuis des années qui fait qu'en fait lorsque tu revends tu ne prends pas en compte les amortissements alors que tu en bénéficies fiscalement pendant des années dans le calcul de ton bénéfice. Donc c'est un régime qui est hyper simple et hyper intéressant encore aujourd'hui et donc moi je le recommande régulièrement. Alors maintenant tu te dis quel est le régime le plus intéressant entre les deux. Bah, en fait ça dépend. Moi ce que je conseille c'est souvent quand on débute eh bien c'est démarrer au LMNP réel pour quelques biens tant qu'on reste dans le scope du LMNP C'est à dire que tes revenus de location meublée sont inférieurs à tes revenus de travail dès que tu passes ce stade là que tes revenus donc de location meublée ici dépassent tes revenus de travail ici donc tu vas devenir loueur meublé professionnel à ce moment là avec certaines incidences fiscales qui peuvent être négatives pour toi donc voilà pour débuter je te conseille le LMNP réel et quand tu veux accélérer là ça peut être intéressant ou pour de la transmission patrimoniale à tes enfants de créer des SCI à l'IS. J'insiste sur le fait que tu peux vraiment avoir les deux systèmes conjointement moi j'ai des biens en LMNP d'un côté j'ai des biens que je détiens à travers des SCILIS et c'est hyper intéressant parce que si par exemple je veux revendre certains biens de mon patrimoine je peux décider et eh bien de revendre plutôt les biens que je détiens au LMNP réel où je vais avoir des avantages sur la plus-value et plutôt conserver les biens que je détiens en SCILIS qui sont des biens dédiés à me créer des rentes dans le long terme donc en fait ça me permet d'avoir des biens que je peux arbitrer et liquider plus rapidement et d'autre part des biens que j'ai en détention longue donc voilà le tableau s'affiche LMNP donc c'est simple puisque tu as euh, Rien à faire, donc c'est la simplicité sur la création, sauf pour la déclaration annuelle, bien sûr, avec un expert comptable. Et même là, au LMNP réel, on te rembourse quasiment tout. Tu as un crédit d'impôt des deux tiers des coûts d'expert comptable si tu adhères à un CGA. Ensuite, tu peux exercer à un ou plusieurs au LMNP réel. Tu peux être en indivision ou seul également. Et tu as noté que lors de la revente au LMNP réel, eh bien, tu bénéficies de la plus-value des particuliers, sans compter les amortissements dans le calcul de la valeur du bien initial. Garde en tête aussi une petite astuce, si tu détiens un bien en direct ou élément réel, tu peux très bien aussi décider au bout de X années de revenir habiter dans le bien pour bénéficier donc d'une exonération totale lors de la revente sur ta plus-value au titre de la résidence principale. Si tu fais ça, attention, il ne faut pas que tu le fasses uniquement pour la revente et il faut que tu restes au moins un an, si ce n'est plus, et surtout que tu aies une occupation réelle. Attention, l'administration fiscale est très tatillonne et si tu cherches à frauder, eh bien tu seras rattrapé. La SCI à l'IS maintenant, le gros avantage, c'est que tu as une imposition qui est limitée à 15%. Donc c'est opaque fiscalement, 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfices. Ça te permet de choisir quand est-ce que tu vas faire remonter ce bénéfice et que tu vas en bénéficier. Tu peux également vivre sur la société, bien sûr dans la logique de la réalité de l'activité de la société, mais tu peux très bien payer des choses dessus, des billets de train, des restaurants si tu invites un banquier, un apporteur d'affaires dessus et donc faire des frais sur ta SCI à l'IS. Bien sûr, tant que les frais ne sont pas une fraude et qu'ils restent réels en fonction de l'activité. L'inconvénient principal, c'est la revente, puisque tu vas avoir un calcul de la plus-value sur la valeur nette comptable initiale, donc après déduction des amortissements. Et donc, tu vas pouvoir payer une plus-value importante. Enfin, la SCI à entraîne une lourdeur qui est plus élevée qu'au périel, puisque tu vas devoir créer et constituer et immatriculer une société. Ce qui est impactant, ce qui coûte cher également puisque tu vas payer les statuts, payer les actes d'enregistrement et que chaque année, eh bien, tu vas devoir payer un comptable, ce coûtera plus cher en termes de frais. Ce sera plus lourd en termes de démarches administratives que le LMNP réel. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'a éclairé sur les meilleurs régimes de détention et que tu vas pouvoir choisir comment tu vas investir toi dans l'immobilier puisque ce qui compte en immobilier, c'est bien de se former. Mais ce qui compte avant tout, c'est de passer à l'action. Si la vidéo t'a plu, pense à la partager à tes amis qui sont investisseurs immobiliers, à me mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à te faire encore plus de vidéos, à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes nos futures vidéos sur l'investissement locatif. Et si tu le souhaites, eh bien, clique sur le lien qui est dans la description pour prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe et voir ce qu'on peut faire ensemble pour le développement de ton empire immobilier. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao j'ai vu un commentaire sous une vidéo YouTube concernant, il y avait une discussion concernant une offre d'achat. Je me suis dit, merci beaucoup, qu'il fallait que je te fasse une vidéo.